Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez le direct dans tous les groupes. taguez moi dans sa Le président du CNT des Poutchistes. La situation à Farana, depuis hier, ils sont en train d'arrêter les jeunes, les femmes. Mais nous allons vous expliquer ce qui se passe surtout les gens du CNRD. Vous voulez que les gens vous aiment comme ça dans le vide Il y a des gens qui se sont battus pour le RPG, surtout les RPC. Ils se sont battus à Farana. Dans ça, tu viens de Farana. Et, excusez-moi, Idi Amin vient de Farana. Il n'y a pas ce que le président Fakonde n'a pas fait pour vous. La grande mosquée de Farana, celui qui est en prison aujourd'hui. Est... Monsieur, j'oublie son nom. L'homme fort de Kindia. Monsieur Oye Gilavogi. Voilà. Monsieur Oye Gilavogi. Alou Farana Kadeluma Okede. Idiamine, tu as tout eu. Avec le pouvoir. Al Kafem Vous n'avez rien fait pour Farana. Votre mosquée. Grâce à, à M. Oye Gilavogui, le président Fakonde, pour aider les RPZ, des gens qui n'ont pas étudié, mais qui se sont battus pour que ce parti-là vienne au pouvoir, c'est qu'il a fait le marché de Farana. Il les a aidés, les dames-là. seke. les données, c'est ce que vous vous retirez et vous voulez que les femmes-là, Allié Nakakalakoro, allié donc Mamadi Doumbouyakoro, d'en capter mon siko, d'en capter mon siko, alou halalali, alou halalali, quand Shalou Wright a été là-bas, ce sont eux qui ont les documents. Elles ont loué ces magasins-là à des personnes et dans ça aujourd'hui, ordonne aux maires, c'est-à-dire de dire aux locataires de ne pas payer de l'argent à ces dames. Et vous voulez que les femmes de Farana sortent pour vous soutenir. Al qu'elle a dit, pourquoi les femmes là vont vous aimer? Alors il y a un peu d'enkale mwalouko. Allah il a quoi Quand les gens sont maudits. Alia Kabika Manka Bem Sabi. Et vous voulez que non basanko que les gens viennent vous soutenir dans le mensonge? Personne ne va vous soutenir. Mbra Falinan, quoi dans la timide Personne n'a peur de vous aujourd'hui. Regardez dans les fiefs aujourd'hui. Regardez dans les fiefs. Les gens n'ont plus peur de vous. Le mensonge, le rideau est tombé. Molu ou Troya, bord. Vous êtes en train de fatiguer les gens. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, c'est pas une affaire d'ethnie. S'il y a des gens qui souffrent aujourd'hui, c'est les malinqués qui souffrent. Quand on prend les quatre régions naturelles, s'il y a des gens qui souffrent du CNRD, c'est les malinqués qui sont les premiers. Parce que ces bandits pensent que non, ils peuvent tromper les gens pour en faire une affaire de communauté. Toi, dans ça, tu vas appeler le maire pour donner l'ordre. Kamol la bien voir le bro. Ça a été leur récompense par le président de la République. A c'est ben nommé là mais ceux qui ont mené le combat. Et vous venez, ces pauvres mamans aujourd'hui, pour retirer ces biens-là, pour retirer ces biens à ces dames. Vous, vous venez de Farana. Le président Fakone n'a pas épargné Farana, Farana du développement. Farana a été butumé. Les poteaux électriques, là, là, Fembesron, Préfecture, les Monsieur Oye Gilavogui, Cap Misri -lokadaluma. Et vous, vous allez venir des vauriens comme vous, venir fatiguer les pauvres mamans, parce que oui, ils ont de l'amour pour le président Fakonde. Elles sont reconnaissantes. Dans Kate celui qui a fraqué demain. construit des bâtiments au marché pour eux. Vous venez retirer cela. Parce que oui, ils ont de l'amour pour le président Fakonde. Il faut être reconnaissant. Dans ça, mais tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, ça ne va pas vous profiter. Vous vous dites que vous avez la force. Vous avez le problème. Moi, je vous ai parlé au départ. Si vous étiez intelligent, si vous étiez intelligent, vous avez fait le mal. C'était de chercher à demander pardon au président Alpha Condé. Mais Allemagne, vous vous rappelez quand je disais je voulais de la fille de Dumbuya J'ai calmé les j'ai calmé les choses. Kafalinyené, si vous étiez intelligent, c'était de demander pardon au président Alpha Condé, de réparer vos erreurs. Al ne via Ils vont pas vous aimer dans le mensonge. ce qu'elle fait. C'est ça la vérité. On a calmé les esprits ici, mais vous n'avez pas compris. Vous voulez vous arrêter devant le président Al Fakonde. Vous voulez dire que non, vous n'avez pas peur. Allons-y. Et le président Al Fakonde, on l'a aimé. 30 ans, ces gens là, 40 ans, ils étaient derrière le président Al Fakonde, avant qu'il ne devienne euh, président. Et vous vous venez pour retirer ça aux femmes de Farana. Et vous voulez que ces personnes-là sortent pour applaudir pour Mamadi Doumbouya moi aussi. Danké. Mamadi la sababou. Au bon président Fakonde. Idi Amin na Sababou. Autant de comté, ils l'ont mis en prison. Autant de dadis, ils l'ont mis en prison. Et Franakalou m'a fait. Sababou Bonimini, présent Président Fakonde. Les gens de Frana, dans le c'est pas parce qu'aujourd'hui Idiamine est là. Vous vous êtes là. Franakalou. Moi, c'est pourquoi je dis, manka, yereworo. Beaucoup étaient trompés hier. On faisait croire aux gens que non c'est le coup d'état du président fakonde les gens ont compris voilà les gens ont compris voilà voici voici le maudit qui dit que que que, que Damaroko, il n'a rien fait à farana le président fakonde n'a rien fait à farana toi tu peux le dire le bitumage de la ville de farana c'est ton père qui l'a fait L'électrification de, de la ville c'est ton père qui l'a fait la préfecture c'est ton, ton père qui l'a fait il y a eu combien d'écoles de, de, de santé dans la région de Farana Tu viens te flanquer. Les images sont là. Tu te flanques pour dire que oui, rien n'est fait. Et les biens qu'on retire aux femmes aujourd'hui, le marché, c'est les biens qu'ils ont construits pour ces femmes-là. C'est ton père qui a construit cela. Quand le président n'a rien fait pour Farana, ni Danka Deyate, ni Soulom Baliate, Doumbouya est venu, il a fait quoi pour vous Ni Danka Deyate, maître Idiamine, directeur de cabinet, à ma foi ce que Franania, ni Danka Deyate, Altemaloyalao, Soutal lao, altem lao. Farana dal djabi dal maké. Ils ont envoyé de l'argent. Toi tu vas venir parler, mais Farana va répondre. En tout cas, Farana va répondre à ça. Alou balilou Les fils de Farana, là, ceux qui étaient dans le gouvernement, albragnina, Idiamine, Anala la bandilla, président le temps de là c'est la Ils l'ont foutu en prison ici. Des bandits comme ça là, allé ici au président Mafoske le il y Qui a mis le bitumage de la ville Les poteaux électriques. Il kabla sous des n'ont rien. fait. a rien. Il n'y a rien. a rien. fait. n'y Il a rien. alta n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a Il a Il n'y a de sous thème en bravo, en duna, quoi. Vous n'avez même pas honte Les biens Dans le marché Que le président Elles n'ont pas étudié Les magasins qu'on les a donnés pour survivre Les magasins qu'on les a donnés pour survivre Dans ça Est en train de retirer ça aujourd'hui Parce que les dames là Elles resteront fidèles à leurs bienfaiteurs On retire ces biens aujourd'hui On parle de ça qu'il Ne serait-ce que ça seulement Alou, moro kourou, ali, si kofos make, farananye, aljoli. moro ma mafene. Soulon, balu ma mafene. Des bandits sont là, des bandits sont là, Fouetés. altesse, fausse ke là Ils peuvent rien faire, à part seulement, à part faire la bouche seulement. Ils font rien seulement, Cambre balou, solo 14 000 personnes, fonction publique, ben kasi Hein Béka Kassila, Tout le monde, ça pleure. Tout le monde, ça pleure. Des bandits comme ça, des, des narcos. Albert Prelaco, on va soutenir ces vous là Et Balama Fenebi. Et quand alors, Haké Betelke Maman à son âge déjà, a à Kakamako, Non, non, non. Fantama dit, il faut les répondre deux fois. Et qu'à chaque comportement du mouton, nouveau réaction du berger. C'est des gens, fils, non Dans ça aujourd'hui, ils n'ont même pas honte. Les biens de ces vieilles-là, ils sont en train de retirer ça. Alors il y a des qu'au doigt ou des cales Vous avez vu aujourd'hui l'affaire de Simandou L'affaire de Simandou, personne ne va mettre de l'argent. Le CNRD, personne ne va financer de l'argent. Parce que vous êtes des voleurs, vous n'êtes pas des élus du, du peuple. Les gens vont financer plus de 500 millions de dollars que parce qu'ils sont malades. Personne ne va donner de l'argent. Djiba est qui quoi il va parler dans l'affaire du projet Est-ce que ce sont les élus du peuple Si vous voyez qu'aujourd'hui tout est fermé, personne ne va donner de l'argent au CNRD. Le FNDC l'a dit. Le président Fakonde, autant, ils ont signé des contrats pendant la transition. Il est venu, il a tout enlevé. Oui, c'est comme ça. Parce que ce ne sont pas des élus du peuple. Le CNRD aujourd'hui, Dumbuya, chaud, il a peur aujourd'hui. Il a peur aujourd'hui. Les là, les Papa Fofana, ils sont tous en train de faire sortir de l'argent. Papa Fofana a combien de maisons aujourd'hui en Côte d'Ivoire Les véhicules qu'ils ont retirés dans les mains des anciens dignitaires, ils ont envoyé presque la moitié en Côte d'Ivoire. Ils ont envoyé la moitié. Non. Il a dit comment n'y a pas fait? Attendez le maudit là que Jean-Paul Lloyd, vous les Grecs là, vous n'allez jamais changer. Moi je vous bannis sur ma page ici. Des maudits comme ça là, vous allez dire quoi Aujourd'hui l'interconnexion est arrêté en forêt. Parlez maintenant des maudits comme ça là. Parce que tout simplement aujourd'hui, oui, il faut nommer eh, un Vous êtes aveuglé. Vous êtes aveuglé. Mais parlez, de, parlez des paysans aujourd'hui. Parlez des paysans, ceux qui pas aujourd'hui. Parlez du développement qui était là-bas. Vous êtes aveuglé qu'on va soutenir ces bandits là. Vous avez applaudi pour Dadis. Dadis. Les gens que Dadis a condamnés à l'époque, c'est les mêmes personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui. Les narcos, vous ne parlez pas de ça. Allez-y aujourd'hui dans les ministères. Ils ont transformé, cest à à une affaire de famille. C'est incroyable, du jamais vu. C'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de suivi. Chacun fait ce qu'il veut. Allez-y dans les ministères. Le ministre prend toute sa famille, on les nomme. C'est du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Allez-y dans les ministères aujourd'hui. Les nominations. Vous pensez que les gens sont maudits pour soutenir ces gens Allez-y, vous allez voir. Allez-y dans les ministères. Vous allez faire le constat. Chacun nomme comme ils veulent. Ils viennent trouver des bons travailleurs. On les enlève. C'est ça la transition. Les bandits sont venus, 14 000 personnes. C'est seulement qu'en Guinée, tu entends des Vauriens dire Oui, on a assaini le fichier de la fonction publique. » Vous mettez des Guinéens. Dans la pauvreté, vous faites souffrir des familles et ils se vantent de dire que nous, on a assaini le fichier de la fonction publique comme si c'est une victoire, comme si c'est un développement pour le pays. Vous êtes là à appauvrir des Guinéens, vous êtes là à faire souffrir des Guinéens, se flanquer pour dire que oui, on a assaini le fichier. Non, mais c'est incroyable. Ça dit, on crée un vide partout dans l'éducation. Regardez aujourd'hui les mamayas qu'ils sont en train de faire. Il y a, dans, il y a des écoles aujourd'hui, quand ils sont venus, ils étaient là à saboter. Ça fait une année et demie. Montrez-moi les écoles que vous avez rénovées. Il n'y en a même pas. Ils sont là qu'au concours. Ça dit dépenser des milliards dans le vide pour faire bruit. Et rien du tout. Vous n'avez rien apporté. Vous n'avez rien apporté. C'est vous rien là. On est là dans Mamaya sur Mamaya. Vous êtes, moi, j'avais cru que non. Toutes ces écoles que vous avez montrées, vous allez les rénover. Si c'est sur le terrain de El Asenoudal, là, ils savent le faire. Casser la maison de Seloudal et construire une école, ça c'était, voilà, à coup de bâton magique. Mais allez-y à l'intérieur du pays aujourd'hui encore. Comparer l'arrivée du président Al-Fakonde, il y a eu combien de nouvelles salles de classe Allez-y au ministère, vous allez regarder les statistiques. Le nombre de tableaux bancs. Actuellement, rien ne va, rien. Les bandits sont là, les narcos, même les militaires aujourd'hui. Allez-y, la vie des militaires s'est devenue non, pitoyable. Pitoyable! Et après, on dit non, c'est le coup d'état des militaires. Pour mentir sur l'armée guinéenne, des bandits, des narcos sont là-bas. Et regardez les papas Foufana. Moi, je vous ai dit, allons-y seulement. Ce qu'on demande, les partis politiques, surtout le RPG, Arc-en-Ciel et l'UFDG. Le CNRD, s'ils ont peur de quelque chose, c'est l'union. Si vous voyez que Faya se flanque aujourd'hui, le, le gros mendiant. Pour dire que non, c'est un danger. Et regardez moi des, des, des, des personnes comme Faya, que non, l'union de l'UFDG et du RPG est un danger. Un vaurien comme toi. Un vaurien comme toi. Comment tu peux dire l'union de deux partis, deux grands partis, c'est un danger pour le pays. Donc tout ce que vous voulez, que les gens soient opposés dans ce pays, c'est tout ce que vous voulez. Pour faire plaisir au CNRD. Parce que l'UFDG et le RPG ensemble, non, personne, aucune force ne peut les arrêter. Maintenant, ça fait peur. Il faut chercher à diviser. Regardez le discours des journalistes. Vous devez dire « Dieu merci ». C'est les deux qui étaient opposés hier. Si aujourd'hui, ils ont trouvé des terrains d'entente, alors, vous ne devez pas dire « Dieu merci » pour la paix dans le pays. Mais non, ça ne les arrange pas. Et la c'est ne doit pas parler au président Fakonde. Nos cadres ne doivent pas parler euh, au cadre de l'UFDG. On doit diviser. Ils doivent diviser pour régner. Maintenant, ça les dérange. Oh non, UFDG ne doit pas s'associer au RPG. Vous avez peur de quoi Vous avez peur de quoi Et tu entends les bogolans, des gueulards comme ça là. Des gueulards qu'on a, il faut dissoudre. Mais essayez. On vous a dit d'essayer. C'est les leader politique qui est en train de rétablir. Sinon, l'affaire-là était déjà finie. Ah, l'affaire-là était déjà finie. Le vrai coup d'État, c'est quand le peuple est dans les rues. Le vrai coup d'État. C'est quand le peuple en a marre d'un régime que les militaires se lèvent. Et ça, ça est déjà, ça est déjà là. C'est pourquoi ils ont peur des manifestations. Bon, euh, Imam Salifou, j'ai beaucoup de respect pour vous. Mais vous déconnez, Imam Salifou. Quand un imam vient s'arrêter pour dire euh, euh, maintenant, on ne va plus tolérer tant. C'est que non, c'est que tu as une position prise déjà. Imam Salifou. Issaïe était place, même Maka, ça manifeste là-bas, partout dans le monde. Tu n'as aucun droit, Imam Salifou. Les gens n'ont pas le droit de manifester, même dans les pays arabes. Voilà, même dans les pays arabes, Imam Salifou. Même Maka, pour que l'islam a répandu d'uniaire Les animistes avaient pris la Mecque. Le prophète, il est retourné là-bas. Donc, paix et salut sur lui. Ils allaient croiser les bras pour dire comme ça, non, on ne va rien réclamer. Ils sont imam salifou. Donc, quand vous voit vous ma, on voit un défendant, on voit un défendant, voit son Si quelqu'un voit Vous intérêt, c'est fini. Vous défendant, Vous voit un défendant, on voit un défendant, on voit un défendant, on voit vous défendant, on voit un défendant, on voit un défendant, on voit un défendant, on voit un défendant, on voit un défendant, on voit un Omu no ma cessa nana cessa fala fe mutamu muti majira de la manière que isalima salima kiana na ne ga manifester man ne fa salima imam salifo donc voyait dena si c'est erreur de langage a corriger dès maintenant itamu no ma fa de, de kono prochainement eh eh mutamu muti majira ka sori nira ka nira itanda ma ga na fala coup d'etat rabar mise ma yuna fala coup d'etat muraba ma be Oh Oué ouais, n'a ramfalamato, mise maouna fala koro. Le bandila, atofa, a mere radiye mafaga faga. Otafouri modèle munduna na. Au on di tore, 14 000 personnes. Et bala birina d'oro. 14 0 personnes. Take rega mouna ki la Guinée. Et nan, tore, birina wafi. Au lieu de dire que non, manifestem. Manifestem m'a e gagné mou manifeste. M'gay e manifeste ma cause nama. Ina t'a m'a manifeste ma. Et manifeste ma cause nama. Imam Salifu. Ils vont y aller dans ma Al Quran kui coué, n'a-t-on pas la mégrée? Ben de Al Quran a coué. ala alors n'agana on a-t-on pas la? Mais on a on de On va plus accepter ça. Monsieur Mondo Tana. et t'agana la mégrée? Kai t'as fait ça pour anou pour y biring. Et t'as d'angendera. madina, madina fait faire faire son. On a fait une mégrée yara. On on démagaruma. T'aurais n'a mégrée Mere na Farafe fe e geli luseni fara e yira omode ya rabi owa emene justice monduna bandi e na bangeti fe e kobre distribuema na kobre ba ma minde autant imam odore omunandi falama quand vous allez menacer les politiciens awa mufatara imam mufatara imam salifu comme omoua ma mère c'est les gens qui vous ont donné du respect force vive inato ona biri falama to mumutima c'est que imara ba le Nefne. Moi, c'est pourquoi j'ai dit à ces gens-là, vous vous avez laissé manipuler, comme Kunduno l'avait fait la dernière fois. La négociation, c'est après la manifestation. Le rapport de force. Mais quand vous vous laissez... Vous avez vu Quand c'était sorti, sorti, non Malgré que la manifestation a été rejetée. Hein bon, Regardez le maudit. Pourquoi tu as fui la Guinée Moi, je vis ici. Toi, le maudit François Coulier là. C'est-à-dire que c'est vous qui ne connaissez rien. Tantôt, la dernière fois j'ai montré le chien, les, les Grecs, qu'on a qu regardé que eh, c'est l'argent des contribuables. Ils ne savent rien du tout de borner. Comment j'ai fui moi je, moi, je suis sorti de l'aéroport. Moi, je vis aux états unis Moi, je ne vis pas en Guinée. Moi, je suis allé à les élections. Je n'ai pas cherché à avoir un poste. C'est pourquoi moi, je suis libre dans ma tête. Je n'occupais pas un poste. Je n'ai jamais travaillé à la fonction publique. Rien du tout. Donc, vous, les Grecs, là, vous n'avez rien compris. Quand j'ai fui de la Guinée. Moi, ma vie, c'est ici. Je suis guinéen, mais je suis ici. Voilà. Moi, ce n'est pas autant de CNRD, je suis venu ici. Ce n'est même pas autant d'Alpha Condé, je suis venu quelques mois avant même que le président Alpha Condé ne soit président en Guinée. Donc, si vous n'avez rien à dire, vous ne savez rien de la vie de quelqu'un, fermé. Hein. C'est Ce n'est pas acheter passe de 2000, venir se flanquer dans, passe, dans les trucs des gens. Hein Bon, attendez, comme tu es maudit, là, je vais te bloquer ici. Comme Dumbuya est en train de... Lui, n'est pas en train d'emprisonner les gens. Les Fonike manguela, tu n'ouvres pas ta gueule pour parler que le président Fakonde a emprisonné des gens. Vous ne parlez pas des Fonike Manguela, les maudits là. Parlez de ces gens. Tous ces gens qui sont en prison là, les maudits là, parlez de gens. Ça dit des grecs comme ça là, des bornés, vous ne comprenez rien du tout. Combien de gens sont morts Combien de petits des forces spéciales ont été tués Vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler de ça. Vous ne parlez pas de l'emploi des jeunes, fonction publique. Des bornés comme ça là. Je que vous, vous allez parler devant qui? Votre soutien à Doumbouya, c'est zéro. Je dis bien zéro, zéro. C'est pourquoi aujourd'hui ils ne veulent pas entre les deux grands partis politiques aujourd'hui, l'union de ces deux partis là, parce que ça fait mal. Ça les dérange. Plus UFR de Sidiatouré, ça les dérange. Parce que quand ils appellent aujourd'hui, le président Fakonde a déjà fait tomber le rideau du mensonge. On faisait croire aux gens de, de les fièvre du RPG que c'est le coup d'état du président Fakonde. Mais vous soutenez, sortez. Apportez votre soutien, vous allez vous êtes sorti où? Les forestiers conscients ils ont compris, à part la manipulation, aller ramasser les enfants dans les écoles. Il y a eu combien de morts? Vous ne parlez pas de ça. Qui veut de ce bandit-là? La vie est devenue chère partout. Des vauriens comme ça là. Alors, moi, hey, restez déterminés. Farana, le sujet d'aujourd'hui c'était pour vous. Hey, restez déterminés en d'enfant soutenir là on ne va pas soutenir un traite. doumbouya est un traite, est un narco et tous ceux qui l'accompagnent ce sont des traites aussi en taule supporter la bi si vous pensez que la force là ça peut vous aider dans ça il faut menacer les gens mais voilà moi le bras là sinon il a mer ils vont chasser ton mère là bas regardez moi des bandits comme ça Allah il a le cobaye. moi lui c'est que rpg koro alouka Naflomissoro. Dans les marchés maintenant, vous venez retirer ça aux vieilles. Allez la côte d'Ankara les moles quoi, Coca-Cola fait. Alou ça vous fait une année et demie. Alka Kamouké fera une année. Alou Mika Kofara Alka Alou Kamouké fera Depuis alnani et présent, Alpha Condé fera nakamouké fera nak musolu une fana. Alia nakahoumina alula. musolu ici. Kofa alunya baluma. Danka Luko. Danka laluko. Al Au lieu de retirer pour les autres, mais faites pour vous. Construisez des maisons pour eux. Faites des de de bonnes choses pour eux. Ça, c'est le présent qui a fait pour eux. Ils se sont battus pour le parti. On ne peut pas les nommer dans les ministères. Le bien qu'on a fait pour eux, allier taxe, sera là. allier impôts, sera là. Vous venez retirer ces biens-là. Parce que c'est le présent qui les a donnés. Comment les gens peuvent vous aimer Comment les gens vont vous aimer alors planifier là. non? y a faire? ni bon Donc, refusez, Des bandits, s'ils pensent que c'est la force qui peut le faire, allons-y. les gens n'ont plus peur les gens n'ont plus peur. La prochaine manifestation, vous ne pouvez plus diviser les partis politiques. Tous ces mensonges, oh, on va faire tomber eh, les plaintes contre vos gens, tout ça c'est faux. Eh, alors les cas, c'est Dieu qui les a exposés. C'est Dieu qui les a exposés. C'est leur haine qu'ils ont montré aux Guinéens. Vous avez humilié Ella Dallé. Quelle que soit l'opposition de Ella et du président Alfa on ne lui a pas humilié comme vous l'avez fait. C'est-à-dire quelqu'un qui prétend être devenir président. Vous le faites sortir de sa maison, vous rasez la maison et vous commencez des poursuites malgré tout ce qu'il a fait comme soutien pour vous. Vous pensez que la personne là, il est irréfléchi, il va venir, celle-là va se lever comme ça pour rentrer. Ça c'est déjà connu. Votre plan de faire tomber les partis politiques, de salir les leaders pour vous maintenir au pouvoir. Voilà a été fait. Vous avez dit troisième mandat, non? Vous avez dit devant tous les Guinéens que troisième mandat. Vous, vous allez venir prendre le pouvoir devant les Guinéens. Que dans quel encore on va s'asseoir pour vous regarder. c'est déjà gâté pour vous. Le temps file déjà. Le temps file déjà. Une année et demie, zéro. À part la bouche, Mamaya, zéro. Bandilou, ma Merci, ma soeur Brigitte. En tout cas. Non, non, non. Des, monstres, des menteurs seulement. Moi, je vous ai dit, tranquille. Parce qu'il y a des gens qui pensent que nous, on est en train de rêver. Jusqu'à présent, c'est le pouvoir du président Alpha Condé. C'est ce que vous n'avez pas compris. Faut Sanko, père à son âme, de la Sierra Leone, il a fait combien d'années en Guinée Quand les rebelles sont venus l'enlever. Faut Faudre Sanko, on en fait combien d'années Deux ans en Guinée. Ils n'ont pas ramené Fodé Sanko à sa place. C'est vous qui parlez. C'est pourquoi, quand les gens disent un président, quelqu'un de démissionner, le président Fakonde, il n'a pas démissionné. Ceux qui disent Ah, c'est impossible. Et ça, c'était juste à côté de chez nous. Père à son âme, l'ancien président de la Sierra Leone, Lyon, Fodé Sanko, a fait deux ans. Deux ans. Quand l'Assanaconte a été prêt là, ils n'ont pas ils n'ont pas, pas délogé ces gens-là. Donc. Euh, c'est pourquoi nous, nous parlons de l'union entre les partis politiques. Si vous voyez que les gens-là ont peur aujourd'hui de Seloudale, de l'union des, des, des partis politiques, l'union des forces vives, c'est pourquoi C'est la raison. Parce qu'ils savent. Oui, le bandit, il n'est pas légitime. L'UFDG, leurs militants, le RPG, UFR, 95% déjà. 95%. 80... 90-95% de l'électorat guinéen. Et c'est fini. Ça, ça s'est passé à côté de chez nous. C'est à Faut faudrait Sankar fait deux ans. Deux ans. Et après, il est revenu au pouvoir. Ou bien, je ne parle pas des enfants qui n'ont pas connu ça. Mais tous ceux, voilà, autant de compté. ils ont vu ça. Donc, si vous pensez que nous, on est en train de rêver, <rire> asseyez-vous. Les bandits là, ils vont bien les laver ici. L'armée guinéenne, devant tout le monde, Devant tout le monde, ils vont dégager aujourd'hui. Allez-y aujourd'hui dans l'armée guinéenne, vous allez parler. Depuis que le président, le Fama a parlé, les gens ont compris. Parce que les gens disaient non, c'est le coup du président Fakonde. Vous ne connaissez pas le vieux, il est trop fort en politique. N'a C'est la démagogie qui était là, c'est fini. Mamadi n'est rien d'autre qu'un incapable, un bandit, un simple bandit. Et tant que le bandit est là, personne ne va financer quelque chose. Yeah. Tidjan Kaba, voilà, merci. C'est Tidjan Kaba. <coughs> tout le monde a vu Tidjan Kaba de la Sierra Leone. Ici. Tout le monde a vu ça ici. C'est à vous qui pensez, asseyez-vous sur le y Regardez les institutions, qui va donner de l'argent C'est un bandit qui est là. On peut l'enlever à tout moment. Vous pensez que les institutions ils vont prendre des, mill des millions de dollars pour donner Vous pensez que les institutions ils vont prendre de l'argent pour donner à Mamadi Un bandit comme lui Il n'y a pas de justice, rien hein? Tidiane Kabava là. Donc, euh, arrêtez un peu pour vous. Arrêtez un peu pour vous. Ah, hein? Donc, euh, merci à tout le monde. Merci Farana. Restez concentrés. y préparé. Bandi nous. Aldi Bankuna. Voilà. Bandilou Aldi Bankuna. Voilà. Salut Fouba, merci. Tidjan Kaba. Voici. Les gens sont en train de euh, confirmer ici. Donc, euh, rien n'est impossible. C'est pourquoi le président Fakonde, il n'a pas démissionné. Voilà. Il n'a pas démissionné. Rien n'est impossible. Vous parlez, on parle de force d'interposition actuellement, Allons-y seulement. Ces bandits là, ils sont connus à l'international, c'est des narcos, ils sont tous connus, c'est des narcos. Vous savez, si c'était le début, on demandait, il y avait trop de confusion. L'opposition, les gens étaient contents, mais ils ont tous compris maintenant. Tu demandes à beaucoup aujourd'hui, ils préfèrent. Ceux qu'ils ont traité de mal hier, eux ils préfèrent cela, par rapport à ces bandits, par rapport à ces arrogants. Ils n'ont pas de respect pour quelqu'un. Ils pensent que non, le, la Guinée, le titre foncier appartient à leur papa. C'est pourquoi maintenant, on doit sortir de... C'est-à-dire, on doit aller à l'offensive, quoi. Voilà. Nous devons sortir de la défensive. Nous devons aller à l'offensive. On va rester là et toujours, ils sont là, attaquer les gens. Non Nous devons les attaquer aussi. On ne doit plus s'asseoir pour regarder ces bandits-là. On doit agir maintenant. Mamadi Dumbuya... Tout ce que nous devons demander, c'est le départ de ce bandit du pouvoir. C'est la seule solution. Si vous pensez que c'est le dialogue, vous êtes en train de perdre du temps. Ils n'ont pas de respect pour quelqu'un. Donc, euh, merci à tout le monde. Merci. Le combat continue. Vive les forces, vives. Abat les à Abat les narcos. Abat les arrogants. Abat les tonneaux vides. Abat ces voyous. Voilà. Parce que ce sont des voyous. Ce n'est pas l'armée guinéenne. L'armée guinéenne ne connaît pas ce genre de coup d'état. L'armée guinéenne, c'est après la mort des présidents. L'armée guinéenne ne se mêle pas de l'affaire de drogue. Aujourd'hui, les narcos sont en train de dealer comme ils veulent. L'armée guinéenne n'a rien à voir dedans. C'est le coup d'état des officiers narcos et des narcos. Voilà. Donc, euh, à bas ces bandits-là, Frana soit là, fausse les mains. Je ne sais pas ce Parce que les via Baraba, via Mitrefola, Konoko ne la coup d'état. Docteur coup d'état que je veux Je veux dire, Présent, il va connaître qu'il y a un lanceur de Mais, bandilu, Allah a intérêt personnel. Son loup, il a intérêt personnel. Il y a Donc, merci à vous, Mohamed Savane. Merci à Kassé Mandela. Merci à Diallo Abdul. Merci à mon frère Kouivogi. Merci, merci à Sekouba Mara. Merci à kalou Sangare. Voilà. Dumbuya Dura Dura, merci à vous. Alma Missila, merci à vous. Merci à Mohamed Lamine Bangoura, merci à vous. Et Makalo Koita, merci. Yeah. Merci à tout le monde, le combat continue. Voilà. Konde Adama, merci à vous, ma soeur Fanny. Merci à vous, Alexandre Pivi, merci à vous. Merci à Kaba Sangare. Le combat continue. Moussita Kinya Kinyabe Bandilouma. Aladdi tient des Mbb Bolaro, merci à vous. Merci Salif Souma, merci à Adama Conte, Mohamed Savane, merci à vous. Voilà, Mamadouba, merci. Le combat continue. Voilà, nous devons tout faire. L'union des forces vives, c'est la seule solution pour barrer la route à ces bandits. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les journalistes vendus, les politiciens vendus, ils ne veulent pas. Merci Salif. Souma, merci à Mamadouba, merci à tout le monde, à Kassé Mandela. Le combat continue. Tant que ces bandits ne dégagent pas, la Guinée n'ira nulle part. Voilà, ils sont dos au mieux aujourd'hui. Mon frère Carlos, Carlos, Omo, merci à vous. à bas les putchistes. Bonne soirée à tout le monde.